Bonjour, je vous propose de découvrir 15 verbes familiers en français. Cette vidéo fait partie d'une série appelée Le français comme on le parle vraiment. Je suis Nathalie Porte et je vous aide à progresser en français. Le français familier est important pour mieux comprendre un film et avoir une conversation avec un francophone. Ces 15 verbes sont très utilisés mais sont à réserver à un contexte informel. Avec des amis ou la famille. On commence Allons-y. Se fringuer. Dans une vidéo précédente je vous ai expliqué que les fringues ce sont les vêtements. Donc se fringuer c'est mettre ses vêtements, s'habiller, se fringuer. Je me fringue très bien <rire> pour sortir le soir. Il se fringue mal, il ne fait pas attention. Se fringuer. c'est avoir la trouille là aussi dans une vidéo précédente hein, je vous ai expliqué la trouille donc flipper c'est avoir la trouille donc par exemple euh, je flippe à chaque fois que j'ai un examen c'est terrible, je ne peux pas dormir je flippe trop ou alors je déteste les films d'horreur ça me fait flipper d'accord galérer, ramer donc le mot ramer dans le sens commun, hein, veut dire actionner ce que vous voyez ici dans ce petit bateau. Hein, pour faire avancer le bateau, on rame. Dans un sens familier, ramer, c'est avoir des difficultés dans ce qu'on entreprend. Hein, donc, euh, euh, ne pas y arriver, hein, par exemple, euh, faire beaucoup d'efforts mais ne pas avoir beaucoup de résultats. Galérer est un synonyme. Galérer, ramer. Euh, ça peut avoir un sens financier, hein. dans la vie il galère beaucoup. On peut imaginer que quand on dit il galère, c'est il, il a des difficultés à bien gagner sa vie. Mais on l'utilise aussi dans un sens plus général. Je galère avec mes exercices de français, euh, je rame quand il faut m'exprimer, je dois m'exprimer en français par exemple. Donc c'est vraiment avoir des difficultés. J'espère que vous ne ramez pas trop en français. Trimer, c'est bosser dur. Hein, je vous ai expliqué aussi dans une vidéo précédente que le, le sens de bosser, c'est travailler. Donc, dans le mot trimer, il y a vraiment l'idée d'un travail pénible, hein, souvent quelque chose qui est difficile physiquement, beaucoup d'horaires, pas très bien payé. On va dire par exemple, il a trimé toute sa vie pour faire quelques économies ou il a beaucoup trimé pour payer les études de ses enfants. Donc, il y a vraiment l'idée d'une difficulté importante. Primer. Assurer. Alors, assurer, c'est être à la hauteur de la situation. Euh, c'est aussi être compétent dans un domaine. Par exemple, euh, il s'est beaucoup entraîné au judo et il a vraiment assuré au championnat. Il a remporté la médaille de bronze. Il a assuré. On peut aussi dire, euh, j'ai assuré à mon examen de français. Euh, il assure en informatique. C'est un petit génie, d'accord Donc là, il y a vraiment l'idée d'une performance, hein, d'une performance de, de résultat. Picoler. Alors, picoler, en fait, c'est boire de l'alcool. Hein, donc, boire de l'alcool. Et il y a l'idée aussi, si vous dites simplement « il picole euh, »,« Monsieur un tel, il picole », ça veut dire « il est alcoolique hein. ». Si vous ne précisez rien d'autre que « il picole », ça veut dire « il est alcoolique ». Mais sinon, par exemple, euh, des jeunes vont pouvoir dire euh, « Le samedi soir, euh, on picole beaucoup. Bon, » là, ce n'est pas forcément qu'ils sont alcooliques, mais ils boivent de l'alcool. Picoler. Puer, c'est sentir mauvais. Donc là, vous voyez un putois cet animal qui a la réputation de sentir mauvais. Ensuite, une poubelle pleine de déchets. Donc, ça pue, ça sent mauvais. Donc, il y a des mauvaises odeurs. D'accord Puer, sentir mauvais. Donc si ça pue que ça sent mauvais, je vous conseille de vous barrer, de vous tirer. Ça veut dire de partir en fait. Hein? Se tirer, se barrer, c'est partir dans le langage familier. Oh, ça pue ici, je me barre. Ça pue ici, je me tire. D'accord Attention, hein, vous l'utilisez bien dans un contexte informel. Hein? Vous n'allez pas dire à votre chef, euh, <rire> j'en ai marre, je me tire. D'accord Contexte informel, hein? langage familier. Frimer ou se la péter, en fait ça veut dire euh, vouloir épater quelqu'un, vouloir impressionner quelqu'un. Donc c'est une attitude en fait assez euh, prétentieuse. Par exemple, ah, il frime avec sa nouvelle voiture. Il se la pète avec sa nouvelle voiture. Il se la pète. Hein? Donc c'est frimer, être prétentieux, vouloir impressionner. Donc quelqu'un par exemple qui, euh, qui a un un beau costume, une belle montre on peut dire, ah, il frime, c'est un frimeur un frimeur souvent en fait, euh, on utilise le mot arnaque arnaquer donc arnaquer quelqu'un, c'est l'escroquer, le voler on dit aussi le duper donc en fait, ça veut dire c'est quelqu'un en fait qui ne va pas respecter un accord qu'il a avec vous Hein, donc par exemple, euh, j'ai acheté une belle voiture, mais je me suis fait arnaquer. Le vendeur m'a dit que c'était une voiture neuve, mais en fait, elle n'était pas neuve. Euh, je me suis fait avoir. On m'a promis euh, de me vendre ça à bon prix et ce n'était pas vrai. Hein? Se faire avoir, se faire arnaquer. D'accord euh, On dit, je me suis fait avoir je me suis fait arnaquer hein, en, en forme passive c'est un peu compliqué à utiliser peut-être hein? donc je me suis fait arnaquer je me suis fait avoir on peut dire aussi à quelqu'un ne m'arnaquez pas c'est une arnaque tchatchez ah c'est parler bavarder, avoir une conversation avec quelqu'un si quelqu'un me dit il a la chatche, ça veut dire il est bavard, ça veut dire il aime beaucoup parler. Hein? Moi j'aime beaucoup tchatcher avec mes copines. Voilà, vous avez appris de nouveaux mots en français familier. Maintenant, à vous de jouer. Cette expression à vous de jouer signifie en fait que c'est à vous d'entrer en scène, c'est à vous de travailler. Je vous conseille de regarder à nouveau cette vidéo sans le son et d'essayer avec les images seulement de retrouver la signification des verbes. Ensuite, faites un quiz. Le lien se trouve sous la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. De nouvelles vidéos vont arriver. Vous pouvez aussi visiter mon site nataliefle.com et vous inscrire pour recevoir mon infolettre vidéo. Le lien est dans la description. C'est une vidéo mensuelle réservée aux inscrits avec des informations utiles, expressions, prononciations, réponses à vos questions. Et ces vidéos ne sont jamais sur Youtube, donc inscrivez-vous A très bientôt, merci de votre attention